Voilà. voilà ça c'est bien ça bon bah comme chacun y va salut les amis comme chacun y va de de ses petites inventions euh, musicales, guitaristiques, à l'harmonica etc bah moi j'ai décidé aussi euh, bah d'occuper mon temps, euh, ce temps forcé du confinement par un petit peu de, de guitare donc je m'y remets hein, tout simplement alors euh, je m'y remets mais en même temps euh, comme j'ai quand même un assez bon niveau à la base alors là je suis vraiment désolé, parce que je vais vous apprendre un truc là pour ceux qui veulent démarrer euh, notamment mais il me faudrait non pas une une guitare classique mais il me faudrait plutôt une guitare folk euh, donc avec des cordes acier que je n'ai pas ici donc euh, on va faire avec et donc on va démarrer par euh, un morceau qui est très simple alors, qui est sur le folk américain qui est, qui est notamment euh, alors on trouve ça se joue sur trois notes trois euh, notes principales on trouve ça notamment sur un thème d'Avis Presley, Jarl's Rock, le rock du bagne qu'on va retrouver aussi sur Escape, Dalton Escape c'est à dire l'évasion des Dalton et ça se joue sur trois notes en mode picking. Hein et donc euh, aujourd'hui bah, je vais vous apprendre la première note essentielle euh, et puis bah, si vous arrivez à dépasser ça ce sera euh, assez extraordinaire vous pourrez bien jouer avec moi par la suite d'accord alors c'est parti euh, la première note euh, ça, ça, ça s'appelle donc on va, partir sur, euh, on va partir sur le Dalton Escape, l'évasion des Dalton et donc elle est très simple vous avez six cordes ici mi, la, ré, sol, si, mi mi, la, ré, sol, si ah merde j'ai oublié mi, la, ré, sol, si, mi hein? donc c'est à peu près accordé euh, je rappelle qu'il faudrait mieux des cordes nylon pour un meilleur effet et donc vous allez prendre la deuxième corde en partant du haut là on a la mi et on va travailler sur la mi, la, alors on peut choisir la ou ré mais là c'est mieux et donc attention on va pincer ici la deuxième et donc euh, l'évasion des Dalton c'est ça c'est quand ils sont en train de scier les barreaux hein voilà bah vous reviendrez demain on s'y ira le deuxième allez salut c'était bien hein Ouais, c'est nul mais j'adore ça <rire> putain bruit les peut aller se coucher.